Salut, j'espère que vous allez bien. Nouveau voiceover, une nouvelle vidéo de force athlétique. Et oui, il faut bien parler un petit peu de sport, de mes entraînements, de force athlétique, entre toutes ces vidéos qui parlent de vêtements. Et donc voilà, nouvelle vidéo, la deuxième je crois depuis la reprise. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de ma fin de saison, du coup comment elle s'était passé, comment elle s'était mal passée euh, au championnat de France et à la coupe d'Europe universitaire. Et dans cette vidéo, je voudrais vous parler de bah, tout ce qui s'est passé après, en fait, ma hors-saison. Donc depuis la fin de saison dernière, donc le début de cette saison jusqu'à maintenant. Et parce qu'il y a eu plein de petits changements, il y a plein de choses que j'ai faites. Donc comme d'hab, j'en ai pas parlé. Déjà, j'en ai pas parlé de ma fin de saison dernière, mais j'en ai pas parlé non plus de mon début de saison. Donc déjà, après les deux dernières compétitions qui s'étaient pas très bien passées, j'ai fait un petit break, un petit break de une semaine et demie, deux semaines où je me suis entraîné tranquillement, voilà, j'ai fait des petits trucs et ça faisait un moment que ça me restait en tête mais euh, je voulais me faire coacher par quelqu'un, c'était un peu compliqué, j'avais arrêté de me faire coacher, j'étais un petit peu en coaching autonome mais voilà, j'avais envie de, euh, de me refaire coacher. Il y avait quelqu'un que j'avais en tête depuis un moment, c'est vers cette personne là que je voulais me tourner et cette personne-là, c'est Greg. Ceux qui suivent un peu sur Instagram et tout, je ne pense pas que vous le connaissez parce qu'il bah, n'a pas Insta. Mais euh, c'est un coach qui est au club de Maison Alfort que euh, j'ai connu toute l'année dernière, euh, que j'ai rencontré du coup euh, sur mes différentes compétitions universitaires, les France, etc. Puis il est en Ile-de-France, donc euh, voilà. J'ai pu un peu avoir des interactions avec lui, on a pu discuter de certaines choses. J'ai beaucoup apprécié euh, du coup nos discussions, nos échanges et euh, sa façon de travailler, ou du moins ce que... Euh, ce que je pouvais percevoir à travers des athlètes qui l'encadraient. Et du coup, voilà, ça m'a conforté, j'ai eu envie de lui faire confiance, et du coup, voilà, je suis allé vers lui et je lui ai demandé de me coacher. Donc, depuis euh, avril environ jusqu'à maintenant, euh, je suis coaché et encadré par Greg. Ça déjà c'était un gros changement pour moi, j'en avais besoin parce qu'après ces compétitions s'étaient si mal passé. je me suis dit bon, on tourne la page, on passe à autre chose, je fais confiance à quelqu'un, j'ai plus qu'à exécuter. Déjà pour cette hors saison on a fait beaucoup de renforcements. mais vraiment beaucoup, vraiment optique, euh, presque bodybuilding, donc euh, j'avais toujours mes trois mouvements de force, le squat, le bench, le deadlift, mais à côté j'avais beaucoup d'assistance, de l'isolation, des gros mouvements, du renforcement du dos, des bras, des pecs, des cuisses, des fessiers, vraiment beaucoup de renforcement, musculation. Bon, c'était un peu compliqué parce que bah, je suis pas trop en, en prise de poids en fait. Je suis en maintenance un peu calorique, donc voilà, je prends pas trop non plus. Mais j'ai fait beaucoup de musculation, beaucoup de renforcement, voilà, histoire de garder une, vraiment une bonne tonicité un peu partout. Donc voilà, c'était assez agréable. Moi, j'aimais bien, ça changeait et tout. Ça faisait une coupure, c'était vraiment très bien. Et puis, je me sentais bah, assez tonique et meilleur sur plein de mouvements différents et non pas que sur le squat, bench, deadlift très spécifique qu'on fait. Et euh, voilà, c'était vraiment très bien. Aussi, on a fait beaucoup d'ajustements techniques, c'est-à-dire que voilà, on a testé plein de choses, on a mis en place plein de choses. Au squat, par exemple, j'étais avec la barre haute, avec euh, des, mes chaussures à talons, mes chaussures d'altéro. On a changé pour euh, passer en barre basse, puis on a essayé d'écarter un petit peu les jambes, on a essayé de réduire l'amplitude. La, Là, actuellement, où je vous parle, ça fait pas longtemps en plus qu'on a changé, on est repassé à plat, c'est-à-dire avec... Euh, des semelles plates, pas de petits talons, donc voilà il y a eu énormément de changements. On est encore en train de régler des choses au niveau de ce squat. Je pense que c'est le mouvement où je suis vraiment le moins bon techniquement et le moins à l'aise. Mais donc voilà, on essaie de, de changer tout ça. Au développé couché, pareil on essayait de changer euh, du coup la position des pieds beaucoup de, euh, de changements de prise aussi de la barre enfin de l'écartement des mains donc je suis passé sur une prise extra large à une prise resserrée et puis on a essayé de resserrer encore pour voir ce que ça donnait on a essayé de toucher à différents endroits euh, au niveau du buste et c'était euh, voilà vraiment beaucoup de mise en place technique et au niveau du soulevé terre, on a essayé de faire du sumo, on est repassé en, en, en traditionnel, de refaire du sumo, d'essayer de fixer le dos au maximum, de refaire du sumo plus serré, du demi-sumo, on a essayé vraiment plein de choses, et euh, même si c'est pas interdit qu'on change encore, qu'on réessaye des choses, parce que voilà, il y a des choses qui nous ont peut-être pas convaincus, etc. Mais voilà, énormément de changements techniques, et voilà, qui dit énormément de changements techniques et énormément de euh, renforcements, dit pas forcément beaucoup de spécifiques, donc pas beaucoup de squats, bench deadlift, euh, vraiment euh, très lourds et, et fait de façon avec une technique en fait qui reste la même, qui fait qu'on peut progresser et garder nos repères, ce qui fait que j'ai pas, euh, j'ai quasiment, j'ai pas progressé en fait je crois pendant cette hors saison, j'ai fait aucun record, et euh, voilà c'était pas ce qui était recherché euh, de, de toute façon, le but c'était pas de faire des records, mais c'était juste de tester beaucoup de choses, et cette hors saison a duré très longtemps, elle a duré plusieurs mois, donc voilà pendant plusieurs mois j'ai pas progressé, mais bizarrement ça m'a ça dérangé, mais pas trop non plus, vu que je savais qu'on était en phase de test. Mais voilà c'était assez spécial, c'est une longue période que j'ai faite sans, euh, sans record, sans rien, parce que bah beaucoup de changements techniques et beaucoup de non spécifiques, du renforcement et non pas à fond sur le squat, le bench et le deadlift, du coup bah euh, j'ai pas énormément progressé, mais c'est ok pour moi. Et voilà, depuis peut-être, euh, là, au, le, au moment où je vous parle, peut-être depuis 2-3 semaines, on se remet à faire du spécifique, vraiment. On garde aussi beaucoup de renfaux, de toute façon, voilà, c'est euh, dans la vision d'entraînement de Greg de faire beaucoup de renfaux, mais euh, voilà, là, on est un peu plus spécifique, donc voilà. J'espère que j'aurai le temps d'un peu progresser, parce qu'il y a une compétition qui arrive bientôt. Mais voilà, j'ai fait une très longue hors saison jusqu'à qu'elle soit vraiment... Enfin, voilà, elle, est... elle a vraiment duré. Elle s'est faite vraiment même très proche de la compétition, de ma prochaine compétition. Donc euh, voilà, il n'y a plus beaucoup de temps pour euh, s'entraîner. Euh, voilà, Là, on est en train de remettre beaucoup de spécifiques. J'espère, voilà, du coup, vraiment bien progresser avec cette période très spécifique et que toute cette hors saison m'ait servi quand même euh, bah, à préparer cette période spécifique plus intense. Ce que j'ai fait aussi durant cette hors saison, c'est que quasiment toute la hors saison, je l'ai faite... À fitness Park, dans une salle commerciale. Il y a un Fitness Park près de chez moi, il y en a aussi un petit peu partout, donc en Ile-de-France. Et euh, j'ai fait quasiment tous mes entraînements là-bas, donc euh, je m'entraînais quatre fois par semaine. Et euh, j'ai quasiment tout fait là-bas. En fait, euh, d'habitude, je m'entraînais dans mon club, donc le club de torsier. Mais j'ai eu envie de couper un peu pour cette hors-saison. Comme je savais que je switchais, je tournais la page, je me suis dit, bon, allez, on va faire ma prépa à Fitness Park. De toute façon, c'est pas du très spécifique, c'est beaucoup de renforcement. Donc euh, voilà, le matériel, ce n'est pas, pas... Si pas, pas grave si le matériel n'est pas fou. Donc c'est pas grave si le matériel n'est pas calibré, n'est pas super adapté pour la force, mais voilà, de toute façon, c'est pas très spécifique. En plus, comme je faisais beaucoup de musculation, bah, ça se prêtait bien au matériel de Fitness Park. Et euh, voilà, du coup, euh, j'ai fait quasiment tout là-bas. Ça m'a bien un peu aéré la tête, ça m'a bien euh, fait une coupure. J'ai bien fait ma coupure, du coup, de toutes ces années passées dans mon club à Torcy. Et aussi, il y a le fait que euh, ça se passait pas très bien au club de Torcy. Les conditions d'entraînement euh, étaient pas idéales pour moi, en tout cas et euh, Fitness Park, ça m'a fait beaucoup de bien et limite, au bout d'un moment, je m'entraînais mieux à Fitness Park que dans mon club. Du coup, ce que j'ai fait euh, courant septembre, début septembre, c'est que euh j'ai décidé de quitter mon club en fait. J'ai décidé de quitter le club de Torcy dans lequel j'avais passé plusieurs années. Et euh, je m'entraîne pas à Café Park, rassurez-vous. Et en fait j'ai décidé de changer de club, en fait d'aller au club de Maison Alfort. C'est pas très loin de chez moi, c'est pas à côté non plus. Mais euh, voilà, c'est un club dans lequel je me sens bien pour le moment. J'ai fait quelques entraînements. Et euh, voilà, le matériel est très bien, il y a du monde, il y a une bonne ambiance d'entraînement, donc voilà c'est un très bon club, il y a une bonne ambiance d'entraînement, il y a du bon matériel, les horaires sont très bien en fait, enfin elles sont meilleures que dans mon club, la plage horaire où on peut s'entraîner, ça compte. Il y a aussi mon coach, donc Greg, qui est là-bas quasiment tout le temps, donc c'est très bien, on peut se croiser, on peut faire les ajustements en direct et échanger, donc c'est encore mieux et euh, voilà du coup je garde Fitness Park quand même à côté pour euh, pouvoir faire euh, mes entraînements euh, bah, voilà, quand j'ai des horaires par exemple je peux pas venir au club ou euh, j'ai un entraînement à faire, ça dépanne, ou je suis en déplacement etc je garde quand même Fitness Park mais voilà j'ai changé de club, je ne suis plus euh, mon club à Torcy que dans lequel j'ai passé toutes mes années, où j'ai commencé etc mais j'ai switché pour le club de Maison Alfort pour le meilleur j'espère mais voilà, j'espère que du coup, toute cette hors-saison se retranscrira bien sur le spécifique qui arrive. Sachant qu'il y a une compétition qui arrive euh, fin octobre. Je pourrais vous en parler un peu plus amplement dans une autre vidéo. Et du coup, bah, là, il n'y a plus vraiment de temps à perdre. En fait, là, il faut y aller au niveau spécifique. Il faut un peu rentabiliser toute cette hors-saison qu'on a fait. Mettre en place un peu tous les acquis. Et euh, voilà, bosser, bosser, bosser à fond. Mettre de l'intensité pour vraiment euh, voilà, arriver prêt pour cette nouvelle compétition. Sachant que voilà, cette compétition... Ça va être cool de la faire, c'est pas celle que je vise à fond, fond, fond, parce que les compétitions que je vise à chaque fois, c'est bah, les championnats de France, mais voilà, c'est une compétition que j'aimerais quand même, dans laquelle bien performer, battre mes records, etc. Du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire sur cette hors-saison que j'ai faite, du coup, tout ce qui s'est passé entre avril et maintenant euh, septembre, là au moment où je vous parle, et euh, voilà du coup euh, c'était pour vraiment vous mettre au courant de tout ce qui s'est passé changement de coach, hors saison, tout ce qui est changement de technique rend faux, euh, changement de club etc donc euh, voilà il s'est passé plein de choses merci d'être resté jusqu'ici donc du coup si vous avez tout suivi merci pour votre soutien du coup n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez apprécié, un commentaire aussi ça aide beaucoup, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre les moins 10% chez Nutrimuscle avec le code NM-SARTO10 ça aide beaucoup aussi, pour toute demande de coaching aussi, musculation, esthétique renforcement, développement de la force, donc powerlifting m'envoyez un message sur Instagram ou envoyez un mail à sartocoaching-gmail.com De toute façon, je vous mets tout tous tout les liens dans la bio et puis voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo de power. Portez-vous bien.